les chances de Twinkle pour empêcher ce mariage s'amenuisent. Le combat pour l'amour Kunji dit à Lila « Maman j'ai essayé de parler à Twinkle pour qu'on puisse aller s'établir au Canada ensemble mais… j'ai pas pu. » Et Lila répond et dit à Kunji « Ne baisse pas les bras mon garçon. » Et Twinkle dit « Je ne peux jamais laisser Yovi détruire la vie ma sœur Maï. » Et Raminéder dit tu pourras jamais fait ça Twinkle que je vais organiser leur mariage quoi qu'il arrive et ils feront absolument tous les rituels qu'il faudra. Peu de temps après Maï montrait à Twinkle la robe que Yuvrage l'offert pour la cérémonie et Twinkle a dit à Maï tu ne dois pas le mettre et il a déchiré la robe. Peu de temps après, Twinkle dit à Kunji que Yuvraj l'a dit que le Sari de Maï allait se détacher en présence des invités et qu'elle allait souffrir comme la déesse. Et Yuvraj dit « Je ne suis pas aussi lâche pour faire une chose aussi horrible celle que j'aime ». Et Kunji l'a giflé.